Écoutez-moi les petites mongréables, j'espère que vous avez bien suivi nous. Vous allez voir l'incroyable et le surpuissant, surtout, et le très présent meilleur deck de la méta. C'est celui-ci. Ce n'est pas voleur miracle, ce n'est pas Illidan quête ou les Illidan quête, ce n'est pas paladin pur, ce n'est pas Majagro, c'est tout simplement cette liste-là. C'est la liste qui fait le plus de top 1 légende, c'est la liste la plus présente en top 50, top 100 légende, c'est la liste la plus plébiscitée par les meilleurs joueurs du monde, c'est tout simplement le voleur Bingo Alors c'est un deck qui est magnifique parce qu'il joue Bingo, il joue euh, Vivekai, donc c'est vraiment la synergie qui est délicieuse, la synergie un petit peu instant win, et derrière, on a de la magie, on va jouer les stocks de contrebande, on va jouer les tests, on va rejouer finalement Enfin, on va jouer des cartes d'autres classes et on va les rejouer derrière. Et en fait, toutes les games sont différentes et on a plein de plans de jeu. On peut agresser, on peut contrôler, on peut détruire à la value, on peut burster. On a autant de plans de jeu finalement qu'il existe de sorts, qu'il existe de cartes dans le jeu. Je dis bien cartes et pas que sorts parce qu'on a également la patrouille de connaissance qui va nous donner une créature. Voilà, c'est un deck qui est génial à jouer, qui est hyper intéressant, technique. Vous allez voir, il y a plein de match-up dans, ce, dans cette vidéo et plein de, de façons de les, de les voir, bref. C'est un peu flou de dire ça. J'espère que cette vidéo euh, va vous plaire. Et euh, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas. vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Vous êtes euh, à peu près 40% à regarder les vidéos quotidiennement et à ne pas vous abonner. Donc voilà, ça mange pas de pain. Un petit abonnement sur ce bon visionnage. C'est parti contre un chasseur ou un voleur. Hein. Ça peut également être un voleur miracle ou voleur bingo. Alors euh, les cartes à garder, bah, c'est un petit peu similaire au voleur miracle. Pour le coup, pas très, euh, ce n'est pas très compliqué. C'est peut-être la chose la plus facile avec ce deck. Euh, c'est tout simplement le mulligan En tout cas c'est plus facile que de le créer Parce qu'il y a quand même pas mal de légendaires Bref Le gnoll Le coutelas La ceinture euh, Le bingo évidemment parce que ça marche avec gnoll kai. Euh, bon ça fait quand même finalement pas mal de cartes euh, Et puis voilà Moi j'aime pas garder euh, la patrouille en main Donc voilà kai, bingo c'est la combo La ceinture pour le gnoll Le gnoll, le coutelas parce que ça se recycle et euh, voilà, je vais vraiment euh, mettre une priorité sur ces cartes-là. J'aime pas garder patrouille, mais je suis curieux de savoir si jamais vous, vous jouez le deck, si jamais vous gardez, euh, vous gardez patrouille. Mais je trouve que c'est voilà, en fait c'est une très bonne carte, mais c'est derrière ces autres cartes, derrière la fameuse combo euh, Vivekai euh, Bingo, qui finalement est presque un... Enfin, pas un Stantwin, mais qui est extrêmement strong. Bah, écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va faire le Bingo. On va faire le bingo et on a gagné. On a gagné... Euh, bah, GG. Franchement, après, on s'est quand même bien battu. Hein, parce qu'on a, on a cliqué déjà. Parce qu'il fait froid, j'ai les mains froides. Mais j'ai quand même cliqué avec mes mains froides sur ma souris. Là, c'était quand même une performance incroyable. Pièce, le garçon. Et puis GG. Hein. En plus, on a le... le... Ah non, la Grâce des jardins, ça marche pas. Parce que c'est des mana dépensés. Pan... <rire> c'est des mana dépensés. Je pas pas penser de mana. <rire> trop trop naze ah Là, c'est trop compliqué. Hein. Merci. Merci, merci. Oh, il va se battre quand même. Hein. Il peut y avoir un hydrolodon, il faut faire gaffe. Là, on fait le mariole, mais on mérite de perdre pour notre insolence. Le crotal est pas mal. Hein. Le crotal est même incroyable dans ce spot. Hein. Oh, en plus, je chatte je, je le Crotal. Hein. En je chatte le crotal, mais je pense que ça changeait rien. C'est la marque des grands decks. C'est la marque des grands decks. Un grand deck, un gros deck, doit avoir dans sa range de play des sorties qui sont incontrables. Voilà. Le chasseur a ça. C'est pas que les tiers C'est le. Par exemple, le chasse... là, je joue contre un chasseur, donc je parle de ça. Mais le chasseur. Crash Foudre, il a ça. Il a le bélier into hydrolodon, qui est pratiquement instant win. Il a cet hydrolodon T5 qui peut arriver, qui est instant win avec l'arme également. Voilà, ça, ça fait partie des sorties rares, mais fortes. Plus la sortie forte, ou extrêmement forte, pardon, plus la sortie extrêmement forte est présente, plus le deck est fort. Voilà, bon, c'est pas que ça, mais ça fait partie. Là, c'est bingo vivekai, c'est... Euh... C'est plus facile que basé sur Hydrolodon qui est qu'une seule carte. Quoi. Parce que c'est deux cartes, deux cartes. Après, on a aussi des sorties qui sont cool, qui sont cool et fortes, mais pas extrêmement fortes. C'est Ceinture Gnoll, Ceinture Double Gnoll. Bon, il y a plein de match-ups qui se remettent pas de ça. Mais bon, après, voilà, j'apprends je, je, je, je, à personne que voleur... Euh, je ne veux pas vous apprendre que, que voleur, c'est un... C'est top méta et que... Dans les 4 meilleurs decks de la méta, il y a 2 voleurs. Quoi. Voilà, je pense que ce deck-là, c'est vraiment la meilleure version. En tout cas, c'est la version qui est la plus plébiscitée par les joueurs, la plus jouée, celle qui fait le plus de performance. Voilà, moi j'ai un amour pour Voleur Miracle, mais je suis pragmatique. Et si jamais je vois quand même que le Voleur Miracle a moins de win rate. Donc là, on va plutôt faire ceinture, parce que c'est ce qui améliore le plus le Gnoll. On va prendre la pioche. La pioche. Donc là, le Gnoll, il, va, il coûte moins 3. Vu qu'on a pris 3 cartes en main. Une potion. On était, je sais plus quelle classe on était. On était Rexar. Donc on était chasseur et on a pris une carte voleur, une carte voleur et une autre carte voleur. Voilà. Donc là, on va, on va piocher, je pense. C'est un vrai druide, hein. Je vois pas trop l'intérêt de garder cet euh, cette anti-bête sachant qu'il a pas de créa dans son deck. Alors si il peut toujours avoir l'horticulteur mais. Bon. Bah, écoutez, la main est pas incroyable. La main est pas incroyable. On a des bingo mais on n'a pas Vivekai. On n'a pas de gnoll. Ouais la, la main est vraiment. Euh... Bah, je dirais pas moisi, mais. On commence par ça. Bah, Gigaleron, ça peut être cool. Après Tyrion c'est une très bonne carte du match et puis Mida c'est infâme pour lui. Je pense qu'on va plutôt prendre Mida. Je crois que je vais développer la potion qui, est... qui sera une bonne carte chiante plus tard. Enfin, en fait c'est. je vais pas trop l'utiliser et ça peut être paratonnerre, il peut avoir peur de ça. Je pense que ça a du sens de développer le maître maintenant. Il faut mettre du board, hein. de toute façon c'est pas comme si on cherchait de la value. On a de la Mida, on a du Krabatoa. on a une main qui... qui pue la value pour le coup. Mais en vrai la value c'est pas ce qui est le plus important contre Voleur, c'est le board, contre druide pardon, c'est le board, mettre du board, agresser, agresser. Là on n'y on arrive pas et lui bah il joue tranquille, en fait on le laisse jouer tranquille et un Druid qui joue tranquille et on peut pas gagner contre lui. Je vais même jouer mon arme pour agresser, ça peut paraître bizarre mais... Ok. Bon l'avantage c'est que les stocks vont rejouer Mida. Et ça, c'est absolument dingue. Ça, c'est absolument, absolument dingue. D'ailleurs, c'est même... Bon, je pense qu'on va quand même cravatoir au prochain tour, mais c'est pas choquant de faire stock de contrebande au prochain tour. Hein. Ça ramènerait... Euh... Ouais. de Mida, mais c'est déjà très, très cool. Pour 5, j'ai une Mida. Carte compliquée pour lui. Ça va revenir tout le temps. En fait, c'est un match-up où on peut gagner à la value. À part s'il joue une version combo, mais... On peut vraiment gagner à la value et Midas, ça va être une carte comme ça. Soit on gagne à l'aggro, soit on gagne à la value. Euh... Ce que ne peut pas faire voleur euh, miracle, voleur miracle, soit il gagne à l'aggro, soit il perd. En tout cas contre druide. Là c'est pas la même. Je pense que je vais bingo quand même. Ça, ça invoque des 2-2. Euh, Est-ce que c'est vraiment important Parce que ça se rejoue sous... Euh ça se rejoue sur le stock mais est-ce que c'est si important que ça Je crois pas hein. Ah il a l'étal là Ah il a gagné. Bon bah en vrai on aurait rien pu faire hein. En plus on a mis euh, Ouais. Waouh. C'est strong hein Jen qui s'appelle en plus. Ah, il a gagné. Hein. Ça se met bien en vrai. Hein, en termes de mana. 10 mana. Bran. Avec hein, Mais Bran à Nubrecan. Et je te mets un milliard. Il vaut rien à dire. En vrai, euh, c'était hyper hyper propre cette game. Vous voyez, on l'a pas mis de pression, on l'a laissé jouer, on n'a pas vraiment développé un board, il n'y a pas eu de Gnolto, il n'y a pas eu cette fameuse Vivekai qui peut mettre du board. Parce que là, en fait, si on a du board, on est bien. C'est-à-dire que si on arrive à un petit peu enchaîner des créas, des créas, bah finalement, on a un board où il ne nous tue pas avec sa combo. Et nous, derrière, on gagne. quoi. Parce qu'en vrai, derrière sa combo, il a plus rien. Bon, il a eu de la chance. Après, il a eu toutes les cartes. Hein. Il a pas beaucoup pioché. Il a eu... Il faut quand même... Euh... Bran Anubre, Kahn, à Nubrekan quoi. Ça reste quand même 3 cartes de la combo, plus le fait de développer du mana. Alors, c'est pas impossible, hein, mais bon, il est quand même dans une situation où il est parti quand même tour. Euh... Tour 6. Hein. Ouais, on était tour 6, hein, parce que c'était le tour de mon Krabatoa, que j'ai pas joué. Donc, tour 6, vous imaginez, tour 6, il m'a tué. Bon, c'est très rare, ouais, en vrai, c'est très très rare. Donc, on est mort tour 6. Bon, c'est vrai qu'on peut pas faire grand chose. On peut pas trop se reprocher des choses quand on meurt tour 6. Alors, ça veut pas dire qu'il faut quand même essayer de se dire. Est-ce que j'aurais pas pu mieux faire Mais. On est mort tour 6, quoi. Avec une mauvaise sortie. Euh... On invoque. On découvre un serviteur de votre deck à invoquer. Ou un sort à lancer. Un serviteur à invoquer. C'est pas fou, hein. C'est quand même le play mais Je pense faut mettre du board en fait hein. Ouais l'idée c'était d'avoir la Tess L'idée c'était d'avoir la 6-6 en fait De faire T3 et une 6, 6 Et puis comme ça c'est ce qu'on va Ce qu'on a pas pu faire la game d'avant en fait ouais, En plus on se fait guffer Donc ouais non c'est vraiment pas mal c'est vraiment vraiment pas mal ce spot. Ça ah, très très cool. Bon on a une super sortie hein. Parce qu'on agresse bien. T3 on a mis 2-2-6-6. Deux, deux, T4 on met des 3-3. Une de 2 en plus. Bon. Là normalement même si on se fait guffer, Parce que normalement quand on se fait guffer on perd. Hein. Le druide on n'en parle pas mais il est là. Hein. Le druide il est là. Il est juste un poil trop faible contre voleur miracle mais... On va jouer le stock. Hein. Ouais, super, super. Mais on l'agresse. On n'arrête pas. Franchement, on ne peut pas être plus agressif. C'est impossible. Et on ne peut pas se dire je vais gagner à la value parce qu'il a cette fameuse combo. Donc euh, là, honnêtement, c'est très très compliqué pour nous de faire mieux. On a re-stock de contre mande derrière. C'est juste nos sorts qui n'étaient pas incroyables. Genre ramener une créature, c'était pas foufou, mais. Ouais bon je pense qu'on a on a souvent quand même perdu. Ah oh bah toi c'est cool. Tra, on n'arrête pas, on n'arrête pas. Hein. Franchement, on peut vraiment rien, rien, rien se reprocher. Hein. On peut rien se reprocher. Oh là là, ça, ça, est... Ouais, elle est intéressante cette game parce que lui il a toutes les cartes qu'il veut. Et nous on a toutes nos cartes également. Mais bon, lui, il est censé... Euh, c'est un deck combo, quoi. C'est le seul problème. Ah là là, c'est frustrant, hein. C'est frustrant de se dire que, bah bon, après, c'est on se fait guffed, voilà. On le sait. Euh, on est des joueurs de druid aussi. On connaît druides. Quand on se fait goffer, on a perdu. Ça, c'est important de l'avoir en tête. On n'a pas perdu 100% du temps, mais quand on se fait goffer, on a perdu. Et c'est bien de le... C'est bien de se le dire parce qu'il y a moins de frustration. Je vais quand même peut-être la gagner, hein. Mais théoriquement, je suis censé perdre quand je me fais goffer. Mais en vrai, on a quand même... Euh, là, on a un play qui est intéressant. qu'il ait... voyez, Il a pas beaucoup pioché hein, 22 cartes, il lui reste 22 cartes dans son deck, donc normalement on n'est pas censé prendre la combo, et en vrai on est pas mal. Hein. Surtout que ces deux écailles sont passées, il euh, n'y a pas de boss de raid d'Onyxia dans sa version, donc en vrai, Pff, moi j'y crois. Ah si, il ouais, y a un boss de raid, écoutez. Lui, il veut jouer boss de raid, très bien. Bon, on a un joli euh, mélange. Bon, va falloir prendre le board. Hein. Il, reste euh, il nous reste un stock de contrebande. Après, on a beaucoup de dégâts quand même hein, avec ça. Ça, ça. Ok. On est loin d'avoir perdu, moi je vous le dis, les petits loups. Je crois que je vais jouer mon Astalor maintenant. Comme ça, j'ai le setup létal au prochain tour. J'ai la 8-8. Je pense que c'est important de le faire maintenant. Juste pour le timing. Je pense que là, je sens que la game, elle, bon, elle nous a déjà fui, entre guillemets, mais je pense que là, j'ai l'état au prochain tour. Je veux qu'il fasse un tour où il fait que piocher, je pense que c'est maintenant. Le truc, c'est qu'il y a la 8-8 aussi. Donc, si je le joue au tour d'après, j'ai 8 dégâts de plus, mais j'ai 8 dégâts de plus. Dans une situation où il va jouer avec 13 mana, donc en fait ça remet au même. C'est même encore pire. Donc là j'ai la 8-8 en plus, donc j'ai les 16, et en plus je peux setup maintenant. Si je le garde en main, je setup jamais. Mais les petites idées, hein. on a perdu, on a perdu, c'est important. Si vous commencez à vous dire j'ai gagné, vous allez être frustré. Euh, vous allez être grave être frustré pour le coup. Bon. En espérant qu'il fasse un play défensif, c'est-à-dire un play qui ne mette pas... Euh, en place de combo Enfin juste il se défend Et comme ça on gagne Ah Zola c'est gros Zola c'est gros en vrai Bon il y a l'artisan de l'ombre Ouais ah, Zola c'est assez gros L'artisan c'est il y a de l'overdraw Waouh Ça plaisante pas hein. Waouh J'ai pas l'étal hein, je suis pas loin hein. ouais, Je suis pas loin. Ouais en vrai non, je suis pas loin. Voilà, il faut que je trouve l'artisan pour pouvoir survivre un tour. Ah zut. C'est 12, 15. Non, ah c'est dommage. Franchement, c'est pas de peau hein, parce que là on a vraiment pris la foudre. Peut-être hein. ça sur un malentendu. Un sacré malentendu Mais baston par exemple Baston Baston En vrai sur une baston C'était bon hein. <rire> Mais ça existe comme play ah, Je vais quand même réfléchir Bon, on va reprendre le plan de jeu un peu value. C'est-à-dire se défendre. On va reprendre le plan de jeu value. Euh... Ouais. C'est. C'est compliqué. Un hein? <rire> druide, quand tu le laisses jouer, on se fait guffer deux fois. C'est rare quand même. Hein? Ça fait deux fois. Bon, un petit artisan, ça permettrait de souffler un peu. Il veut pas. Petit baston. Rafaleur lente. Si ça gèle un 7-6, c'est ok. Ah zut. Ah, quoique. On n'est pas encore mort. On n'est pas encore mort. On va Ah là là, je me bats. Si ça gelait un 7-5, franchement, il y avait vraiment. Après, on est obligé de. On est obligé de chatter dans tous les cas. Là, on est dans une situation. Mais voyez, on, on se bat. Honnêtement, je peux pas plus me battre. Je peux, pas vous proposer, hein. je peux pas vous proposer plus de résistance, là. Je suis au maximum, là. Alors, c'est une game où, si vous faites ça, au moment où il fait. Pas au moment où il fait guff, je pense que c'est un peu tôt. Mais au moment où il fait son tour euh, plein, plein d'armure. Si vous faites ça, je pense que c'est pas grave. Enfin, genre. Je pense que cette game, c'est quand même 001% quand il y a le Bran avec autant d'armure. Mais bon. Là pour la vidéo, je vais quand même me battre un peu, ça peut être rigolo. Et en vrai, il me reste rien. Ouais, c'est un peu tard. Soyez de vos <rire> oh, il a un peu d'overdraw. On va dire ça. Ok. Euh, le Denatrius qui part. Ah, mais c'est pas une version combo. Bah, on a vraiment pas eu de pot alors la game d'avant de se faire. Euh, parce qu'on était vraiment dans une bonne situation de value et il nous a gagné à la combo. Et là, on était dans une bonne situation d'aggro et il a joué défensivement. Waouh oh. C'est une sacrée malchance en vrai si on analyse bien la, le setup. Parce que la game d'avant. Si on fait cette sortie là, on gagne et la game et cette game là, si on fait la sortie d'avant, on gagne. Vous voyez Parce qu'avant on a fait une sortie value, et là on a fait une sortie aggro Sortie aggro contre les decks combo, sortie value contre les decks value. Parce que c'est un deck value en fait. Bon, même s'il a la combo avec Bran, ça, ça reste quand même une, une version qui a vo... enfin, un deck qui a vocation à vraiment contrôler. On peut gagner, hein Genre la patrouille, elle peut donner le. Ah dommage. On peut gagner hein, Parce que Patrouille qui donne euh, Je mange tout ton board bon, Après c'est dur Parce qu'il est haut en PV Il a un beau board Mais Ouais ouais non mais C'était une, une, une sacrée game Et vraiment C'est un setup qui est Ouais c'est un setup qui est frustrant Voilà c'est le terme hein. euh, C'est pas honteux Mais c'est frustrant On fait euh, Une mauvaise sortie Mais en fait une En fait c'est une bonne sortie Contre une certaine range Et une autre sortie Contre une autre range Et il faut que ça inverse Dommage Dommage, dommage. Bon, en tout cas, c'est cool de croiser du druide. Ça faisait... pas bah, Sur le serveur américain, j'en croise zéro, en fait. Dans les 200 dernières games, j'en ai croisé zéro. Mais bon, c'est un peu normal. Ça perd contre Voleur Miracle. Ça perd contre Voleur Miracle et ça perd contre ce deck-là, également. Bon, là, ça s'est pas vu, mais bon. C'est censé qu'elle me perdre contre nous. Petit Illidan. Bon, ça, c'est le gros affrontement de la méta. Illidan contre, euh, contre voleur. Bon, on a le meilleur deck du jeu. Hein, donc, on a, le, on, a des, on a des bons matchups contre tout. Mais bon, ça reste des matchups qui sont pas loin de 50-50 quand même. Hein, entre le premier et le deuxième. Je pense qu'on va quand même piocher ici. Je pense qu'on va quand même piocher. n'a pas une très très bonne main. Par contre, prochain tour, on fait la ceinture. On va mettre du board dans ce match-up. Et on va le faire maintenant. C'est important de mettre du board dans ce match. Ouais, très bien. Très bien, très bien. Comme ça, on a 9 de beatdown. C'est ce qu'il faut. Euh, César, lui, il va vraiment commencer à les jouer à 6 mana. Donc euh, en fait on a envie qu'il claque une dame steno en early game quoi. Une dame steno euh, défensive. Donc là c'est pas mal. Ça c'est un truc qu'on aurait fait également avec le voleur miracle. L'avantage c'est qu'avec ce deck là, il y a la possibilité de faire aussi le play euh, Vivekai quoi. Bingo Vivekai et puis on l'a vu dans le premier match quoi, c'était vraiment instant win. Ah il a eu la cupidité à 3. Bon en général c'est perdu dans ce cas-là, mais Tras, la main est vraiment crade hein. Après, on grignote bien. Hein. Oh, bah, 5, on va le jouer T5, on s'en fout de l'armure. Enfin, ça dépend, mais. Oh, on grignote pas mal. Hein. On a les coups de poignard. Euh... En vrai, on a des outs. Hein. On peut même peut-être gagner au prochain tour. Presque avec la main. Je vais pas compter, mais. De toute façon, le board va pas rester comme ça. Ouais, les pointes d'os dans ce match-up, c'est pas bon. Dans ce match-up, c'est pas bon. Il faut falloir que je topdeck un peu mais prochain tour il a que 5 mana hein, Donc il est pas encore avec ses... son fiel lien de vie hein. Il a pas encore de lien de vie au tour d'après hein. Donc euh, franchement là c'est très très agressif Ce qu'on a fait mais c'est ce qu'il fallait faire et c'est vachement bien Parc de dédain ça me va La meilleure draw c'est euh... C'est à dire là une autre potion, je suppose. Potion, c'est vraiment une carte incroyable. Sûrement une autre potion. Pièce. Pâle dorée. Ah non. Oh, vision, c'est bien pour nous. C'est bizarre de pièce et vision. Ça veut dire qu'il est vraiment mal. Ouais. Ça me va. Hein. lier. Il y a 10 cartes, il va overdraw. On a l'étale avec certaines cartes. Ah, j'allais dire que je veux pas piocher Krabatoa. <rire> c'est le jeu après. Je pouvez... suis pas loin. Hein. Le truc, c'est que je pouvais Krabatoa maintenant. Parce que j'ai pièce. Après, je peux le faire au prochain tour, à alors. Je vais vous envoier... Dame Steno. Dame Steno, il va. Vous voyez, c'est la fameuse Dame Steno défensive qu'il est obligé de faire maintenant. Donc, il a pas un million de sorts hein, à jouer. Hein. Il va juste raser le board et en général, on a gagné à partir de là. On va faire Krabatoa, il va concede. À moins qu'il arrive à me tuer, c'est très... grandiose. Mais là, vous voyez, on l'oblige à faire. Normalement, la Dame Steno, il est, semblée... il... il est censé la jouer plutôt T7. T6, il fait la petite AOE. Genre, je joue l'arcaniste. Enfin, l'Arcane, là. Des étoiles. Je te fais le petit coup de fiel, je repasse à 20-25 Et derrière je te fais la Dame Steno qui t'écrase Et là à partir du moment où on agresse avec les 3-3 bah, on, on bloque ce gameplay là Donc voilà, très important le choix de la potion. Très important de mettre de l'agression. Euh, c'est un match-up où si on ne met pas d'agression, c'est compliqué, mais si on met d'agression, on a l'impression que c'est presque facile quoi. Et pour le coup, c'est des match-ups qui vont toujours se dérouler de la même manière. Euh, voilà, il y a plein de façons. Alors après, dans la voleur miracle, j'ai pas envie non plus de dénigrer le voleur miracle, à dire que ce deck-là, il est largement au-dessus. Il est pas largement au-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de façons de mettre du board dans cette version-là que dans la version voleur miracle. Après, euh, voilà, les deux ont des, des bons et des mauvais match-up. Euh, je, voilà, je, reste, je suis un amoureux du voleur miracle mais c'est vrai que ce deck là il a un poil plus de nuance il faut reconnaître mais il est moins explosif Il est quand même, alors il y a ce côté vivekai mais il n'y a pas ce côté avec le sténographe où bam, on peut prendre des bords de fou quoi. il y a un peu moins de pioche dans ce deck voilà. c'est un peu plus compliqué pour l'adversaire de contrer notre plan de jeu c'est même peut-être impossible c'est avec les stocks de contrebande, il ne peut pas nous battre à la value. Nous, on peut battre à l'agro les decks qui vont essayer de partir en combo. Et en même temps, on a des très bonnes armes défensives contre les agros. Donc, on a un deck qui est... On ne peut pas vraiment le battre, quoi. Enfin, sur le papier, on... vous voyez, dans les, dans les probabilités, on ne peut pas le battre. Si on fait 10 games... Waouh. Wow. Ça, ça, ça fait deux fois déjà que ça bug ce matin. C'est assez fou. Il y a des gros gros bugs, là. Si on fait 10 games contre tous les decks, enfin non, 100 games contre tous les decks, on va toujours avoir un win rate positif. Il y a bien des match-ups qui vont être compliqués, je pense que Chasseur Faye ça peut être compliqué. Il y a des match-ups qui sont quand même techés pour nous battre. Ah, il, y a, il y a pas mal de bugs là. Étonnant. Étonnant, étonnant. Mais euh, d'ailleurs, est-ce qu'il est plus cher que l'autre Parce qu'il n'y a pas Vancliffe clip dans cette version. Il y a Krabatoa, mais dans l'autre version, il n'y a pas Krabatoa. En tout cas, dans la dernière que je joue du Miracle. Il y a Tess, Krabat. Attends, Tess, c'est peut-être cette euh, fondamentale. Tess, ça doit être 7 fondamentale. Ça fait Krabat. 7 fondamentale, pardon. Artisan, Krabat. Rennes, c'est fait 3. Maestra. Hasta Ombre. Ouais, c'est cher. Non, c'est cher. Là, le deck est plus cher que l'autre. Parce que dans l'autre, j'ai enlevé Krabatoa. Donc finalement, t'as plus que Van Cleef, Maestra. Et euh... Et l'ombre du trépas. Ah ouais, l'ombre du trépas. Van Cleef Maestra, ombre du trépas. Ouais, là, il y a la Reine Après, c'est des cartes qui sont jouées depuis pas mal de temps. Reine d'Assara, artisan. Bon, si vous jouez mes voleurs, a priori, vous les avez déjà jouées. Euh, je vais faire le bingo maintenant. Bah, en vrai, autant attendre au tour d'après. L'idée, c'est qu'au tour d'après, on va faire euh, bingo, double gnoll. Et si on fait bingo maintenant, au tour d'après, on fait gno gnoll à 1 et à 1. Donc, ça revient au même. Ça revient pas totalement au même parce qu'on lui donne vraiment pas d'infos en faisant ça. En ne jouant pas bingo. Et dans tous les cas que soit madro Non c'est pas totalement vrai Parce qu'en vrai si je faisais bingo maintenant bah Je pouvais quand même topdecker un autre bingo Ce genre de choses Plus faire ça Peut-être fallait quand même le faire Bon ça change rien. Hein. On va lire maintenant oh En glacé. Et pacte Bon c'est bien ça Bon on a pas l'info hein, sur son deck Est-ce que c'est un voleur Est-ce que c'est un bleu Ça peut être un rouge Vert euh, disparu pour le moment. Ah voilà. Donc contre voleur, est-ce qu'il vaut mieux 2-3-3 ou une énorme créa C'est dur à dire. Bah, les 3-3 elles prennent les... les... les points de d'os. J'aurais tendance à imaginer la grosse créa. Surtout que je vais avoir des petites créas à côté pour bloquer la potion, détruiser une créature adverse aléatoire. Yes. Ah il va cool ouais Ok ça me choque pas totalement Peut-être par rapport à Shadow Step sténographe? Je vais trade pour, bloquer ma, pour euh, protéger ma 2-2 en protégeant ma 2-2. Alors ça, je l'ai pris pour le, pour le Shadow Step. Bon, je n'ai pas le Shadow Step. <rire> si, je peux en générer. Est-ce que je peux générer aléatoirement un Shadow Step Oui, avec Dandefarian. Non, Dan c'est une autre classe. Donc je pourrais pas... Est-ce qu'il y a moyen de générer un Shadow Step un remontoir. Un remontoir, oui. Un Shadow Step, non, mais un remontoir, oui. Il y a des remontoirs. Il y a des créas remontoirs. Il y a Artisan qui peut remonter. Ouais, bon, après, c'est un peu... <rire> c'est un peu con. Bon, après, c'était pareil, hein. Je pense bon, que c'est un peu emmerdant, là, pour lui. Après, il peut gérer tout ça. Il peut grave, grave gérer tout ça. S'il a bien setup, il peut vraiment faire des, des dingueries. Hein. Bon, il a besoin de prep, il a besoin de, de points de dos. Et en vrai, là, c'est un board qu'il peut détruire grâce au Gnoll, au Shadow Step. Je pense que Gnoll, il l'aurait joué avant s'il l'avait eu, mais au sténographe, par exemple. Alors point de dos. Il découvre une potion. Ghoul. Je détruis, machin. Et en fait, il peut. Et à la fin, il a la grosse créa. Bon, je pense qu'on est pas mal parce qu'on a ce stock de contrebande qui va être assez compliqué pour l'adversaire. Ça va ramener. Euh ça va ramener une créature et ça va ramener les 3-3. Ok. Ça va il, il, la, la game, je pense qu'elle va, va quand même dépendre pas mal d'une potion qui détruit. Est-ce qu'il aurait pas pu faire ça avant? Je crois qu'il aurait pu faire ça avant. La porte des ombres. Euh, bizarre de faire porte des ombres à la fin. Le fameux sténographe. Il a un château... Non, un gnoll, ok. Ah, il va quand même prendre ses 8. Hein. Et la 10-10. Hein. Bon. Intéressant. Il est à 11 C'est pas évident hein. On va essayer de burster ah, zut. On va sûrement faire ça C'est embêtant d'aller là, mais je crois qu'on doit. Je pense qu'on va essayer de gagner à la value. Je crois qu'on va essayer de gagner à la value. On va essayer de gagner là-dessus. Euh, parce qu'en vrai, là, c'est pas comme si en main j'avais euh, une... un 6 dégâts plus un 3, ça faisait 11. Donc si je faisais face, il était à 11. Enfin, ça faisait 11. Je le mettais à 11, plus 1. 10 avec la dague. Donc il était à... Enfin, je le mettais à 10, pardon. Euh, non, je le mettais à 11. Il était à 19. Donc je tapais, il était à 11. Je tapais, il était à 10. Et tour d'après, j'allais face, il était à 9 et j'avais mes 9 en main. Donc en fait je gagnais au tour d'après. Je sais te l'étal au tour d'après avec 6 dégâts ici. Mais vu que j'ai pas 6 dégâts, bah mon plan de jeu il est différent. J'ai obligé de contrôler, vous voyez Donc là, c'est pas euh, blanc, blanc ou noir, quoi. C'est vraiment euh, des, des nuances en fonction des cartes. Genre allez face n'est pas toujours bon et trade n'est pas toujours bon et ça va, ça dépendait pas mal de, de, de paramètres. Mais oui, il a quand même bien géré le board. Hein. Après on va se défendre alors ça fait quoi ça s'il joue une créa ça, ça fait longtemps que ce n'est plus joué. Mon adversaire lance une créa joue une créa. Elle lance. Ouais si joue un serviteur invoque un 2-2. va mourir. Hein. Nom de gu, de nom de gu. On va mourir. Hein. C'est frustrant, mais c'est le jeu. Hein. Ça, ça ne peut pas attaquer. C'est hein. ça. Hein. On va mourir, hein, je pense. Hein. Vous voyez, c'est assez. Euh... Alors, peut-être que j'ai fait une erreur, mais j'ai pas l'impression. Il a. Bon, son tour était vraiment f... vraiment euh, fumé, pour le coup. Son tour était magnifique, faut reconnaître. Son tour était vraiment grandiose. Je trouve pas si dégâts. Bon, galeron devrait nous... nous donner la win. Je pense. Ouais. Euh... Ça va être complexe. Je pense que s'il si il a pas les dégâts, Ronde, ouais, gg, de GG. De, devrait nous donner la win. Parce qu'on a la 6-6 et on a les talents 2. Vous voyez, on, a, on était pas loin. On, franchement, on était vraiment pas loin de gagner. Je pense vraiment si on a ces 6 dégâts, alors peut-être qu'à un moment je dois aller un peu plus face. Est-ce que j'ai fait un trade Non, n'ai pas vraiment fait de trade en vrai. Il y avait pas de créa. Donc là, c'est compliqué de. de... Enfin, j'ai du mal à me reprocher des choses dans cette partie. En tout cas, si jamais il y a une erreur, je, je ne l'ai vraiment pas vue et je ne pourrais pas la voir. Je sais pas si vous avez vu quelque chose, vous. Mais euh, bon, voilà, c'était un sacré affrontement. quoi. Il a mis en place son cimetière et il a vraiment pu jouer toute sa main. Et il avait une main qui était plus ou moins parfaite. Rien à dire. On n'a pas eu beaucoup de chance sur notre sort à 6. On a révélé des, des, une, une créa finalement sans capacité. C'est dommage. On va pas garder la patrouille. On va garder le coup de là, par contre. Ok. Fandos c'est pas si mal. Si jamais c'est un mage mais un mage est un bon match-up. Enfin, on a vraiment peur de rien. Là, c'est vrai qu'on a fait 3 défaites, mais euh, bon, ça veut rien dire hein, dans l'absolu. Ok, ok. Bon, le gnoll est bien. Le gnoll est important. Donc c'est un mage aggro C'est un mage aggro Donc on va faire le Dant Nefarian je pense maintenant Élémentaire prismatique Bon la grotte c'est vraiment cool bon, La grotte c'est vraiment cool ah la grotte c'est vraiment excellent Là limite au prochain tour je développe là un 4 comme ça Après je peux faire mettre ça et ça Je peux même faire sign tout ça en vrai Bah ouais, ça va être le play je crois que je vais développer la grotte maintenant Ah c'est strong hein En vrai c'est strong là, la sortie Mais hein. vous voyez c'est ça qui est sympa avec ce deck C'est qu'on peut vraiment faire des sorties qui sont Qui sont à chaque fois différentes Donc c'est quand même assez agréable Quand on fait des gros volumes de jeu des grosses sessions. Bah, moi, personnellement, je prends plus de plaisir à jouer ça qu'un chasseur face ou un paladin pur, quoi. C'est quand même aller face. Bon, là on a gagné, là on peut le dire, non <rire> Là on peut le dire. N'empêche, on a fait 3 défaites à la suite, hein. c'est incroyable. Comme quoi, hein. hier j'ai joué Chasseur Face. Le deck qui est plutôt tier 2, tier 3, qui n'existe pas vraiment, qui est juste un deck counter. Je faisais... Bon, qui était top 1 légende, mais qui est un deck counter, j'ai fait que des wins presque, je crois. Et là, euh, on fait 3 défaites avec le meilleur deck de la méta. Prochain tour je peux faire ma reine d'Aschara. Donc je peux faire reine. Prep. Et euh, le corps. Mais bon je pense quand même ce board suffit. Ça ça a quand même 6 dégâts face. ça. C'est ce qui m'a manqué la gamme d'avant vous voyez c'est con mais. Donc là on, a, on devrait avoir l'étalon board avec ça plus euh, l'ombre qui peut copier le mélange. Ah peut-être pas. Je vais pas pouvoir jouer le truc, est-ce grave? Bah, je peux juste faire ça. Hein. Franchement, euh, j'ai envie juste de faire ça moi. Faire un peu des manas mais. Ouais. Je crois que c'est juste ça. Hein. C'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre l'arme. L'arme, ça donnait au autour d'après, 100%. Juste au burst. Je crois que j'ai. Je sais pas, je crois que je suis un peu trop gourmand. Et à un moment, il faut peut-être être un peu plus pragmatique et un peu plus bursty. Ça, c'est très sexy, mais. Je pense qu'il fallait juste prendre l'arme de merde, là. <rire> Qu'on aime pas prendre, mais. <rire> je crois qu'il fallait faire ça, en vrai. C'était forcément win avec tous les petits sorts que j'avais en main. Ouais. Je crois que j'ai un peu abusé, là. <rire> bon, c'est pas grave, hein. ça change rien, mais. Je pense qu'on ne peut pas perdre dans cette situation. Bon bah ils nous ont fait gagner ces petits loulous. Hein. Ils nous ont fait gagner hein. les grottes. Hein. La grotte là T3 euh... Ça fait pas rire. Hein. Ah c'est la meilleure carte de chaman, hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a le droit d'en refaire une. On a le temps d'en refaire une. Pas contre Voleur Miracle. Pas, euh, pas contre Druide. même si j'aimerais bien me venger, mais... C'est quoi les, les match-ups sympas Paladin, c'est sympa, parce que Paladin, c'est un deck qui a que du board. C'est un bon deck, faut se défendre, mais en même temps, il faut quand même créer des choses, parce qu'il peut nous battre, sinon, avec euh, le, le côté bouclier divin, le côté grosse créa à partir du tour 5. Paladin, c'est un, bon, un match intéressant. Ah peut être cool aussi, match big. On va dire en match-up sympa, je parle. En hein. bon match-up encore une fois. Hein. Vous gagnez tout. Hein. Bon. On a la... Oh Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Es... C'est ça qui est bien. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de decks où tu dis... Vamos, j'ai gagné, bon. GG. <rire> non mais sans déconner. Même un voleur miracle, il n'y a pas de main où tu dis j'ai gagné. Là c'est vraiment... Bah non en vrai il y a toujours le bingo mais tu... Si, tu dois te dire j'ai gagné là. Ouais ah, pas sûr en vrai. Ça dépend. Ça c'est drôle en vrai. Pas si fort. Ça c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais, ouais. Bah, j'attends, j'attends maintenant. Bah Touk Mida, c'est cool en vrai. Mida, j'adore, c'est trop trop beau. Bon, normalement, il part pas maintenant. Donc là, on peut développer du board le main. La petite Mida. On grignote, c'est important, on l'a vu, hein, encore une fois. Il hein, y a deux de games, hein, il nous a manqué un PV hein, finalement pour pouvoir euh, mettre en place notre setup. Je crois, hein, attendez, je suis en train de réfléchir, mais est-ce que j'avais coûté l'as Il y a deux games Parce qu'en vrai, si j'avais coûté l'as, je une connerie, parce que je pouvais rentrer deux sur le deuxième tour à la place de la dague. Je crois que j'avais pas coûté l'as. <rire> Donc là, il va y aller. On va partir en combo. Bon. Ça, ça peut être pas mal parce qu'elles seront pas si grosses que ça peut-être. Le fait qu'ils prennent le temps de réfléchir, c'est une bonne nouvelle, mais... Bon. Ce sera au moins 6-6. Si ça me va. Non. Ce sera 7-7. Ça me va 7-7. Je vais quand même faire ça. Je vais aller, je vais aller face là, honnêtement. Je peut-être un gros bourrin. Hein. Je suis sûrement un gros bourrin. Et ça, boum, boum, boum. Franchement, c'est... Bah ouais, mais moi, j'aime bien faire ça. Hein, parce que derrière, j'ai le... le stock qui va refaire... Bam, bam, bam. Ouais, c'est le play. Hein. On a gagné au prochain tour. Hein. Et vous voyez, là... En fait, c'est rigolo parce que... Vous voyez, dans cette vidéo, on a fait des... des... On a fait des games où on a mis des boards de fou. Et là, on fait... là, la... C'est la dernière, hein, je pense, de la vidéo... Sur cette dernière, on... on joue comme un deck méga contrôle, mais en même temps qui burst. Vous c'est vraiment. C'est un gameplay qui n'existe pas dans Hearthstone, là, ce qu'on est en train de faire. Genre, on le tue avec des cartes de contrôle. Trop cool, hein. On le tue, on va peut-être perdre, hein. Si on perd, on est vraiment con, mais. <rire> Je pense qu'on ne peut pas perdre. Surtout qu'il va vouloir garder ses 7-1. Ah là, on va gagner au.. Au... C'est quoi dommage collatéraux ça s'appelle hein On va gagner au dommages collatéraux je pense Magnifique hein. Bon en vrai même si... même si on faisait vague on gagnait hein. C'est juste que ça c'est rigolo Boum, boum, boum Ah, beau combat, magnifique, magnifique. Plus que beau combat, Bon, on a le temps d'en faire une dernière. Hein. Je vous le dis, moi. Petite dernière quand même. Voilà, hein. ça va quand même assez vite. Hein. Dans l'ensemble, euh, bon, les decks vont, sont rapides dans la méta. Il y a toujours le guerrier contrôle, mais il peut jouer au TK. Et moi, bon, il y a le DK. Le DK euh, rune rouge. Rune de sang. Et d'une lenteur, mais d'une lenteur. D'une lenteur. Heureusement qu'il n'y a plus Renatal. Ça accélère les games, ça rend la méta beaucoup plus agréable je trouve. Finalement le Hearthstone 1.0 est meilleur que le Hearthstone 2.0 avec Renatal. N'oubliez pas que grand-père Luzerne vous a à l'œil. Elle dit grand-père machin vous a à l'œil mais j'entends pas ce qu'elle dit. Luzerne, non pas bizarre, Luzerne. Oh bingo, tant de bingo, Un petit peu de vive Kai, vive et Kai, je suis pas sûr d'avoir envie de piocher, je le faire mais, c'est beau hein, en train en des petits fours, des petits fours. Est-ce qu'on prête Bingo Je vois pas trop l'intérêt. Oh mon dieu. Ça c'est des 5-6 impassables. Enfin bah, pas impassables en vrai. Les des 5-6 quand même. C'est impassable avec ça. Bon oh, bah GG. Hein. Oh, c'est rigolo en vrai. Métamorphose démoniaque. La grande époque du Dan Face. Ou si t'avais ça tu gagnais Si t'avais pas Il un peu Quelle angoisse 2000 euh... 2001 j'allais dire 2020 non 2020 Le Illidan est il y a 3 ans hein. Ouais trop bien hein. Défenseur des Arcanes Après en top légende Il doit être stressant ce deck Parce que tu t'es vraiment dépendant de tes bingos hein. <rire> Tu peux avoir vraiment des mauvais Bingo. Vous imaginez contre le druid tout à l'heure, t'as des bingos comme ça, c'est juste, c'est bien joué quoi. Nous on était obligé de ramener des tests du deck, <rire> c'était vraiment poisseux quand même. Hein. C'était pas si nul mais c'était poisseux. Bon est-ce qu'on fait pas un autre bingo Mais Je pense que ça, ça sera toujours meilleur. Je vais ma prep parce que, en vrai, on peut prep bingo d'abord et comme ça on prend l'information si jamais on trouve un truc qui est mieux. Et je vois, pas de, je vois pas de choses mieux. Enfin, il peut y avoir des choses mieux, mais en vrai, c'est. Je sais même pas sûr en vrai. Hein. Et quand bien même, perdre la prep pour une probabilité qui est infime. Alors qu'elle peut me servir plus tard Parce que bingo en vrai je n'ai pas envie de l'utiliser plus tard J'ai plus envie de faire prep stock plus poignard Ou des choses comme ça Ou prep ceinture si jamais je sens que la game est pas bonne Enfin vous voyez Non tu peux pas cibler hein. Ça peut être la cible de sort ou de pouvoir héroïque Héroïque avec un S d'ailleurs Il y a plusieurs pouvoirs héroïques On va juste faire ça et à toi, je crois. Dans ce cas-là, je peux peut-être quand même prep ça. Si jamais j'ai un petit truc de merde à jouer. Je crois que je vais quand même faire ça. Et en fait, je vais décaler mon stock. Je crois que ça a quand même plus de sens. Parce qu'en vrai ça, ça ramènera ça. Bon là quand même pour le coup c'est pas parce qu'on a gagné qu'on peut pas faire des plays intelligents. Et réfléchis du moins. Je pense que ceci ci c'est vraiment une play contre tout ce qui est un petit peu bursty. Contre leur Miracle, contre Chasseur Face, contre euh, Mage Agro. Pistache, pistache, pistache. Bah, le truc c'est qu'il a pas beaucoup attaqué avec ses armes, voire pas. Donc euh, il peut pas vraiment me tuer à distance, même s'il si a Bran en main et le Crash Foudre. Et il est quand même obligé d'écraser son board dans le mien, me donner des points de vie accessoirement. Et il sait que pff, là c'est un peu la situation s'il y a Stock. Bon après il peut toujours avoir Hydrolodon qui est quand même une excellente carte. Peut-il tuer ça Oui. Bon. Je pense que sur ça il va concede. Je pense que là-dessus il concide. pas essayer de se battre là parce qu'en fait se battre ça nous prend de l'énergie et on reste un peu plus dans cette zone de frustration on passe à autre chose vite là il faut passer à autre chose à sa place et puis voilà tu t es un peu frustré mais finalement quand tu vas commencer l'autre game la frustration elle aura été tellement courte que tu l'auras vite effacée quoi là si tu essayes de te dire attends qu'est ce que je fais alors c'est bien d'essayer de se battre mais il y a aussi des, il y a aussi des mécanismes mentaux qu'il faut mettre en place des, des mécanismes un peu techniques hein, si je peux dire Là, c'est un mécanisme technique hein, d'abandonner. T'as 0%, il faut que tu arrives à le voir ce 0%. Si tu ne le vois pas... oui, c'est ça l'idée. Si... Là, si tu ne vois pas ton 0%, Bah aussi, c'est une erreur technique de ne pas voir ce 0%. Ah, il aurait pu le faire avant. Bon, ça ne change rien, mais... Sur ce, merci à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh, C'était le meilleur deck de la méta. Pour le moment, la méta peut peut-être évoluer. Il peut peut-être même encore avoir des up et des nerfs. On sait jamais. Même si la méta est quand même très très intéressante avec plus ou moins toutes les classes jouables. Merci à vous et à très bientôt. Ciao ciao tout le monde